Non, ce n'est pas une raison de penser comme ça. Oui, je sais, mais bon, c'est comme si... Il y a quelque chose quoi. Parce que quand il est là, sa présence égale à son absence. Le gars, il vient toujours en retard. Tu vois, il y a les petits trucs qu'il faisait qu'il ne fait plus. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Donc, comment tu feras pour savoir qu'il te trompe En fait, je pense faire... Tu t'es supposé venir à 22h, les 22h5. Les 5 minutes, là, ça se passe comment, en fait Oui, c'est ce que j'avais encore. Parce qu'on est 5 minutes en retard que maintenant, il y a le problème. Alors toi, tu pensais que quand tu allais venir, j'allais t'accueillir comme ça. Ça ne marche pas comme ça jamais. <coughs> bon, je vais demander la route pour vous laisser discuter en paix. Fait. Ok, ma Là, chérie. on s'appelle après. Pas de problème. Merde. Je peux peut-être dans la maison, si. c'est... J'ai besoin de toi, Marie. Ça brûle, je ne sais pas quoi faire. Aïe, mais qu'est-ce qui brûle En fait, j'ai eu des rapports avec, avec mon gars. Je ne sais pas quel genre de préservatif il a utilisé. Ça me brûle. sais d'aller à l'hôpital. Là, ils vont t'examiner. Ça brûle, je ne sais pas quoi faire. Attends, attends, je attends. Mais qu'est-ce qui se passe Et puis tu marches comme ça, il y a quoi non, je suis resté à non. je suis à l'hôpital là, ils ont dit que ça ah, sympa. Cool. Comment tu avais pas mal là-bas Qu'est-ce qui s'est passé là? Non, je pendant que je faisais là. D'accord La ça au travail, non, tu sais comment ça se passe